Salut à tous, aujourd'hui on va se mettre au clair sur la gravité de la deuxième vague. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu exagéré Quand on voit les points Covid, on voit toujours les mêmes courbes. On voit les tests positifs qui restent haut, les hospitalisations qui s'envolent, les réas qui saturent, et de plus en plus, les morts qui grimpent aussi. Quand on voit ça, on peut vraiment se dire « waouh ouais, c'est la merde, on est face à une énorme seconde vague ». c'est ce qu'on a fait aussi dans nos vidéos. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut faire confiance à tous ces chiffres C'est vrai que ces chiffres, ils suscitent des interrogations légitimes. Sur les tests positifs, est-ce qu'on n'est pas en train de compter aussi des faux positifs Sur la saturation des hôpitaux, est-ce qu'on n'est pas en train de s'exciter pour un truc qui se produit chaque année avec la grippe Et pour les décès, est-ce qu'on n'est pas en train de tout surestimer Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a plus de mortalité en 2020 à cause de l'épidémie qu'en 2019 dans cette vidéo, on va se mettre au clair sur toutes ces questions, à la fin, on saura à quel chiffre on peut vraiment se fier, et surtout, on saura si on a eu raison de s'exciter ou non pour cette seconde vague de coronavirus. D'abord, la question des tests et des faux positifs. Aujourd'hui, on détecte surtout le virus avec l'aide de tests PCR dont le principe, vous le savez, c'est d'aller chercher un prélèvement très profond dans le nez pour détecter l'ARN du virus SARS-CoV-2. L'ARN, c'est un dérivé de l'ADN, c'est le matériel génétique distinctif de ce virus. Évidemment, l'ARN, c'est pas bien gros, il n'y en a pas des masses dans le prélèvement, c'est pourquoi les labos, pour le détecter, ils amplifient l'ARN dans le prélèvement. Et moins il y a besoin de tours ou de cycles d'amplification, plus le prélèvement, il est chargé en ARN du virus. Ces cycles, dans le jargon des labos, on appelle ça la valeur CT. Et s'il y a besoin que de 10 à 25 tours pour détecter le virus dans ton prélèvement, c'est que le virus est très présent et donc que es très probablement très contagieux. Par contre, s'il y a besoin de beaucoup de cycles d'amplification, d'après les papiers, plus de 33 cycles, c'est que le virus n'est pas très présent dans ton prélèvement. Alors bien sûr, le prélèvement peut avoir raté le virus, le virus peut être ailleurs, mais grosso modo, si la valeur CT dépasse 33, c'est que tu as peu de virus et donc que es probablement peu contagieux. Un test PCR positif peut aussi détecter des fragments de virus morts. À ce compte-là, tu es positif, mais es déjà guéri. Du coup, forcément, si on a une seule catégorie dans nos stats qui s'appelle test positif, on a des chances de surestimer ces tests positifs ou, plus exactement, de mélanger des très contagieux, des peu contagieux et même des gens déjà guéris. Ces cycles CT, ça peut modifier notre perception de l'épidémie, tout ça est vrai. Il y a même Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui plaide que dans les résultats des tests PCR, on distingue deux choses, les tests PCR positifs, là où il y a des chances que tu sois contagieux parce qu'il y a beaucoup de virus, des tests qui sont simplement faiblement positifs, où là, il y a quand même des chances que tu sois moins contagieux, donc faut faire attention, mais moins besoin de se prendre la tête. Quand on entend ça, on peut se dire qu'un test PCR c'est en vrai pacifiable et donc les stades de contamination, elles peuvent être bien exagérées par ces faux positifs. Mais, Wait for it. mais ça, c'est sans compter ce que nous a appris le point hebdomadaire de Santé publique France la semaine dernière il nous apprend que 63% des positifs en test PCR présentaient des symptômes du coronavirus. Ça c'est un truc de fou parce que si le test est positif et que la personne est malade, c'est qu'on est certain, peu importe le nombre de cycles, peu importe la valeur Ct, on est sûr que c'est pas un faux positif. Ça veut donc dire que 63%, soit deux tests sur 3, sont à coup sûr des vrais positifs. Ça ne s'arrête pas là, il hein. ne faut pas oublier les gens qui peuvent être positifs sans symptômes mais contagieux. On sait depuis le début de l'épidémie qu'il y a des gens qui n'ont présentent aucun symptôme du Covid mais qui le transmettent qui sont contagieux. C'est particulièrement le cas des adolescents et des enfants. Donc ce qu'on sait sur nos tests, c'est il y a 63% des testés positifs qui ont des symptômes mais il y en a aussi une partie, on ne connaît pas exactement le, le chiffre, mais qui sont positifs sans symptômes. Du coup, dès que vous entendez que 90% des tests sont des faux positifs, on peut être certain que que cette info est fausse, vous pouvez la mettre à la poubelle, c'est pas le cas en France aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a une petite minorité des gens testés positifs, on l'a vu plus haut, ceux qui avaient besoin de plus de 33 cycles d'amplification, qui sont des positifs faibles ou faiblement contagieux, ça c'est vrai. Tout ça, c'est rassurant. Pour la valeur de nos tests, il n'y en a pas 90% de foireux, on a un bon indicateur, un bon indice de l'épidémie. Par contre, il y a un truc qui est vraiment critiquable et qui ne va pas dans les tests, c'est la saturation des labos et le délai pour avoir les résultats. Le délai moyen cette semaine, c'était de quasiment 3 jours, c'est encore beaucoup trop long. Et il y a des endroits où ça dépasse de loin, ça peut être 4, 5 jours, parfois une semaine, et on parle même pas des Outre-mer où la situation est parfois critique. Sur les délais, on peut vraiment dire que le gouvernement a pas été bon pour anticiper et organiser la seconde vague. Bon, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est pas uniquement à partir des tests qu'il faut se baser pour savoir où on en est de l'épidémie. C'est peut-être même surtout à partir des hospitalisations, des passages en réa, voire même funestement des décès. Où on en est là-dessus ces dernières semaines, alors que le nombre de patients Covid hospitalisés ou en réanimation explosait, on a vu passer une info qui a semé le doute sur la validité de ces chiffres. Vous avez peut-être vu passer des articles comme celui-ci, celui-là ou encore celui-là qui nous rappellent que, surtout l'hiver, les urgences sont saturées par la grippe. Quand on lit ces gros titres des années précédentes, on peut avoir l'impression qu'en fait, cette épidémie de Covid, elle est pas si grave. On connaît le même genre de saturation des hôpitaux que celle qu'on voit de temps en temps avec la grippe. Il y a, comme chaque année, je dis bien, comme chaque année, une saturation des urgences de la réanimation. Attention là, Mukieli, il se trompe complètement. Ce qui est saturé avec la grippe, c'est pas les services de réanimation, avec leur personnel ultra qualifié, qui s'occupe de personnes entre la vie et la mort. Non, non. Ce qui est parfois saturé avec les épidémies de grippe, ce sont les urgences. Ce qui n'a rien à voir avec les réas. Pour comprendre la différence entre le Covid et une épidémie de grippe, c'est très simple. Dites-vous que la pire épidémie de grippe de ces dernières années, c'est-à-dire celle de l'hiver 2014-2015, elle a entraîné en tout et pour tout 22 285 hospitalisations, dont 2465 passages en réa. Avec le Covid, on a eu 19 248 nouvelles hospitalisations et 2936 nouveaux passages en réanimation, pas depuis le début de l'épidémie, non non, juste la semaine dernière Oui oui, vous avez bien entendu, il y a eu plus de passages en réanimation et quasiment autant d'hospitalisations en seulement 7 jours que durant toute la saison de la pire épidémie récente de grippe, on n'est donc pas du tout dans le même monde et au-delà des comparaisons avec la grippe, il y a un truc qui ment pas sur la gravité de la situation, notamment sur les passages en réa, c'est les témoignages des soignants, c'est les remontées du terrain. On voit se multiplier les témoignages de soignants à bout, d'hôpitaux pleins à craquer, dans plein d'endroits on est obligé d'ouvrir de nouveaux lits de réa en catastrophe, et ça en fermant d'autres lits dans d'autres services. Il y a des endroits où on est obligé de déprogrammer des interventions, des opérations. La semaine prochaine, on sera nécessairement amené à déprogrammer à hauteur à peu près de 40% de l'activité chirurgicale. Ça, c'est pas du tout une saison normale. C'est très grave, nos hôpitaux sont surchargés de patients Covid graves. Et malheureusement, tous ces cas de Covid graves, eh bien in fine, il y en a qui rentrent pas chez eux, il y en a qui meurent à l'hôpital. Mais il y a aussi une question, est-ce que les chiffres des morts sont fiables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 Bref, après examen des faits, un constat s'impose. La situation sanitaire est grave. La deuxième vague est en train de faire plier nos hôpitaux. Et il se pourrait bien que ces derniers craquent si on ne ralentit pas assez vite et assez fort les contaminations. Et oui, le Covid a malheureusement tué des gens qui, sans ce satané virus, seraient encore parmi nous. Voilà la réalité du virus. Mais tout ça, ça ne dit rien des responsabilités. Quelles ont été les erreurs et les mensonges du gouvernement On en a dénoncé plusieurs sur la chaîne. Quelle est la responsabilité des Toussaint, des Péronnes, des Toubiana, des Moukieli, des gens qui répétaient encore il y a quelques semaines, voire même il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas de deuxième vague L'expression deuxième vague n'est pour moi pas certaine. Quelle est la responsabilité de gens qui font sciemment circuler de fausses rumeurs pour nous faire croire que tout va bien et nous faire baisser la garde On va pas répondre pour vous dans cette vidéo, mais une chose est sûre, c'est des questions qui se posent et c'est des questions très graves. Pareil, que penser de ce confinement light Est-ce qu'il ne faudrait pas le renforcer Que faire pour protéger ceux qui souffrent économiquement, socialement Que faire pour les petits commerces Tout ça, on va pas le trancher dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on a juste fait un point qui méritait d'être fait. Oui, la situation sanitaire est grave. Oui, les soignants ont besoin de notre coopération, de nos efforts pour limiter la saturation des hôpitaux. Ils le méritent 10 000 fois. Et oui je sais, ce moment est dur, stressant, déprimant, et oui je sais, c'est horriblement chaud, c'est difficile de se repérer dans ce torrent d'infos contradictoires qui nous arrive au jour le jour. Et oui je sais, on aimerait bien que la situation soit exagérée, qu'en fait tout ça soit un peu moins grave que ce qu'on nous dit. Et on serait même tenté, parfois ce serait même rassurant de savoir que c'est un grand complot fait par des méchants, des puissants, qui veulent nous asservir et profiter de notre docilité. Mais, malgré ces tentations, il faut garder les yeux en face des trous. faut avoir le courage de sortir de sa grotte et de regarder le réel en face, de le regarder dans les yeux, et le réel, je suis désolé, il y en a pas d'autres, il y en a qu'un. Le réel, c'est que cette épidémie, cette seconde vague, elles sont bien là on compte sur vous pour avoir ce courage et faire circuler ces informations autour de vous aux gens qui ont des doutes et les doutes on peut mille fois les comprendre c'est dur de se repérer dans ce merdier c'est dur de faire la part des choses dans toutes ces informations et c'est facile de se tromper ou d'être trompé on le comprend mille fois faut pas juger faut continuer à se parler à échanger faut continuer à serrer les coudes nous notre job ça va être d'informer rigoureusement et on va continuer à le faire et comme d'hab on va vous mettre plein de sources à explorer pour vérifier notre propos et si vous êtes